Bouing bouing, oh les merde. grenouilles Du coup là ça fait vite puis bouwoup Petit <rire> poulet grenouille, ça fait des années qu'il y a des personnes qui me posent la question de si j'écris mes vidéos, d'autres qui savent que je les écris pas et qui me disent de les écrire parce que je me perdrais, soi disant, trop n'importe où. Euh, je vois pas du tout de quoi parlent ces personnes-là, et que j'oublie des trucs, des machins, etc. Et que bref, ça pourrait être plus clair si c'était écrit, et ça serait mieux, et tout le monde trouverait ça plus chouette, et euh, ça serait un monde merveilleux. Moi ça me plaisait pas, parce que j'étais convaincu que je pourrais pas le faire, que euh, moi, en tant que youtubeuse, ce que vous aimiez en fait, c'était justement cette espèce de complète spontanéité, et cette espèce d'impro total euh, qui est dû au fait que je suis capable de me mettre en hyperfocus pendant 30-40 minutes et après, euh, je suis morte pour la journée, mais genre, je suis capable de faire ça en fait. Il se trouve que sur la vidéo, euh, comment elle s'appelle, représentation trans Ah oui, sur la vidéo sur la représentation trans dans les médias, il y a un segment à propos de girl. Bon, déjà, c'est extraordinaire de faire ma film avec un perso principal dont le seul trait est la dysphorie. En fait, il est écrit. Il n'était pas prévu d'être écrit, c'est juste que le lendemain du visionnage, j'ai eu besoin en fait de sortir l'expérience girl de moi quoi parce que c'était pas possible, j'avais peur de m'emmêler les pinceaux plus tard, d'oublier des trucs, enfin, il fallait que je sorte le truc par écrit. Et en fait, mon monteur que j'aime d'amour m'a dit bah en fait tel quel, écrit comme ça, c'est tournable en fait, c'est compréhensible, ça fonctionne, il y a du ton, il y a de l'énergie, c'est drôle, enfin vas-y. Et du coup je l'ai fait, personne n'a réagi négativement, personne ne s'est rendu compte que le segment était été écrit alors que honnêtement je regarde genre la caméra comme ça là, en bas. Parce que j'ai un ordinateur portable sous le sous l'objectif sous le, le la caméra. Mais le truc c'est que bah pas d'argent du tout euh, à cette époque-là et puis en plus avec toutes les galères qui nous sont arrivées. Bon voilà l'argent c'était vraiment pas trop ça. dans c'est le moment où je parle de pas encore. Il se trouve qu'à ce moment-là, Niwer avec qui j'avais déjà fait une collab. Ici. Ici, sur mes tout premiers éclairages pro, m'a contacté et a fait « Hey, euh, ta vidéo, on a bien aimé ce que ça a donné, on a bien aimé l'engagement qu'a eu ton public et tout, est-ce que tu veux qu'on recollabore ?» Et du coup, moi, j'ai fait « Bah, je vais commencer à écrire mes vidéos, etc. Donc pour passer à la vitesse supérieure, j'ai besoin d'un téléprompteur parce que en l'état, je peux pas juste euh, continuer à lire un ordinateur portable posé en équipe sur 14 bouquins, <rire> juste sous la caméra genre, avec tout le risque, que tout se casse la gueule. C'était pas possible. Et euh, j'aimerais aussi un écran vert pour pouvoir faire des flash infos. Chers Adelphes, bonsoir Dans un contexte où Mad Max fait figure de film d'anticipation crédible, où les droits sociaux sont remis en question, et où ceux des personnes trans disparaissent un peu partout dans le monde dans l'indifférence générale, les bonnes nouvelles se font rares. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous ne parlerons que de bonnes nouvelles dans ce Flash Info. Ok, donc comme je suis un peu nerdi, j'avais envie de vous expliquer comment marche hein, ce truc-là. Donc en gros, j'ai une tablette qui diffuse ça, alors bon, il se trouve que le logiciel fonctionne que sur Android et que ma tablette c'est une Windows. Donc en fait, c'est le téléphone qui broadcast ça sur la tablette, qui se reflète là-dedans. Et j'ai la petite manette là qui me permet d'arrêter le, le texte, d'augmenter la vitesse, de reculer, de repartir en arrière. Et du coup, comment ça marche concrètement Alors je vais enlever le, le téléphone avant qu'il tombe. Parce que normalement il est par terre. Comment ça marche concrètement Donc là, normalement, il y a l'appareil photo qui... qui qui est là, vous êtes dedans en fait, l'appareil photo donc ne peut pas être là. Et qui a son objectif, qui est dans ce petit machin rond. Voilà, vous avez vu le plan où on sortait tout à l'heure. Et du coup ça, ça fait le noir de l'autre côté. Ce qui permet que ça fasse miroir, parce que du coup, c'est une vitre qui est très transparente et très réfléchissante. Et du coup, s'il y a du noir de l'autre côté, bah, tu, si tu balances du, de la réflexion, bah, ça se voit. Et du coup, l'appareil photo il est ici, je peux le déplacer comme je veux ici, etc. Et du coup, à quoi ça ressemble ben En fait, si j'enlève la petite sacoche, c'est vraiment tout bête. Je sais pas pourquoi je garde la manette dans la main. Mais voilà, c'est juste une vitre toute bête. Voilà, avec une tablette toute bête. Alors après, c'est de la vitre de cavitaille, je suppose. Parce que je pense que toutes les vitres font pas à ça. D'ailleurs, il j'enlève la poussière dessus. Mais, euh, mais voilà, et du coup, l'appareil filme à travers le texte, quelque part. Sauf que le texte il se réfléchit pas de ce côté-là, on le voit pas. Voilà, voilà, voilà. C'est magique. Check. Ok, avant de continuer. Avant de continuer, je vais me mettre à l'aise parce que... n'y a pas de raison. Si vous voulez la version plus sexy, il y a un set de nude qui sort deux jours après l'apparition de cette vidéo euh, avec le même outfit comme euh, truc de départ voilà. juste ça comme ça donc qu'est-ce que ça change en termes de prod bah ça change beaucoup de choses en vrai parce que euh, quand je fais une vidéo traditionnellement et qu'elle est en impro je dois faire confiance à la moi du moment du tournage il y a une moi en hyper focus ce qui veut dire que je me souviens plus ou moins presque de rien en fait quand j'ai fini la vidéo. Je me retrouve très très dans l'embarras d'être capable de savoir de quoi j'ai parlé exactement, enfin voilà. Ce qui est très très compliqué quand je suis obligé de refaire une prise par exemple. Et en général je pars dans une direction complètement... complètement différente. Il y a mon monteur derrière qui est en mode Alors tu l'as refait parce que t'as éternué en plein milieu sauf que t'as parlé de complètement autre chose et moi je dois raccorder ça avec le truc d'après que toi par contre t'avais bouclé avec la toute première prise donc du coup il a plus rien qui veut rien dire. Donc voilà bref me monter c'est compliqué en l'état et euh, le fait de faire ça avec un texte bah du coup forcément ça va rendre tout ça beaucoup plus simple moi ça me permet de me poser avec mes sources si j'ai besoin d'un chiffre je peux aller le chercher plutôt que de dire oui alors du coup de mémoire c'est beaucoup ça me permet de gagner du temps aussi sur tout ce qui est transcription parce que au lieu d'être obligé de faire passer par un logiciel qui détecte ce que j'ai dit puis qu'ensuite je retravaille le truc bah en fait j'ai la plupart du texte qui est déjà qui est déjà écrite et qui est déjà prête à être balancée et ce qui me permet notamment d'aborder de façon plus sereine euh, des vidéos qui arrivent bientôt et qui sont bah, qui sont quand même assez hardcore, qui sont sur des sujets compliqués, sur des sujets touchy sur des sujets où j'ai lu des fois plusieurs bouquins pour la même vidéo, pour apporter, euh, nourrir ma réflexion, euh, être sûr que je pars pas dans tous les sens, que c'est baqué par euh, des personnes qui sont plus sérieuses que moi. Euh... <rire> ben, voilà. Bref, tout ça, ça arrive, et la perspective de pouvoir écrire d'abord, d'être posé, euh, avoir avec une petite musique euh, Lofi, puis de pouvoir euh, me reporter à la page 47 du bouquin euh, comme c'est marqué dans mes notes et de pouvoir rebiduler biduler le truc comme il faut. Bah c'est aussi euh, quelque chose qui est, qui est rassurant et, euh, et voilà parce que les vidéos, en l'occurrence que j'ai envie de sortir qui sont en préparation, euh, la plupart j'ai eu l'idée il y a plus de deux ans en fait. Et ça fait depuis plus de deux ans que j'ai peur de les faire, que je me sens pas prête, que j'ai peur de me faire dégommer en ligne si je les sors, voilà la perspective d'avoir quelque chose qui me permette d'y aller de façon plus sereine est quand même vachement rassurante. En revanche, ça rajoute une étape qui est complexe, qui est l'étape de l'écriture, sur laquelle moi, euh, bah, du coup, il faut que je me pose avant. Ça veut aussi dire que, bah au lieu de me poser et de tourner 35 minutes, et basta, et après je balance ça à mon monteur et je lui dis « vas-y, démerde-toi » bah Au lieu de faire ça, je vais devoir me poser et écrire pendant 3, 4, 8 12-24 heures, j'ai aucune idée, tout le même temps ça me de d'écrire. D'écrire un truc qui doit être oralisé, donc qui doit ressembler à ma façon de parler à l'oral, qui doit être pigeable, qui doit être digeste à lire, euh, enfin à lire, euh, lire téléprompter en fait. Et ça, aucune idée de combien de charges ça rajoute. Ça rajoute aussi le fait que bah, je vais me rendre compte de petites failles et de petits machins, etc. Que actuellement en impro, je suis en mode, ah bon, ça ça me plaît pas tout à fait. Mais tant pis, on va le laisser comme ça parce qu'on bah qu ne va pas retourner en fait. Moi, j'ai cramé mes cuillères pour deux jours euh, sur le truc. Je ne peux pas réinvestir mon énergie à nouveau pour retourner la vidéo. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je suis capable de faire. Là, le processus va être plus long, plus complexe. Et du coup, les vidéos vont être a priori de meilleure qualité. C est, c est, ça, en tout cas, c'est le, le end goal, c'est le but. Mais aucune idée de comment ça va, va s'inscrire dans ma méthode de travail, dans ma façon de travailler, dans mon emploi du temps, etc. etc., etc. Et bah, je suis aussi inquiète parce que... Finalement, je vais lâcher un processus que j'ai depuis des années, mais ça fait peur en fait de lâcher quelque chose qui fonctionne. Genre, if it's not broken, don't fix it, tout ça. Mais voilà. J'espère que ça vous plaira parce que, au final, c'est vous les, les réceptions heureuses de mon contenu, finalement. Genre, moi, je l'aborde comme une partie de mon militantisme, je l'aborde aussi comme une démarche artistique, je l'aborde en fait de tout un tas d'angles de, de, différents. Mais au final, c'est vous qui regardez et c'est vous qui êtes important comme ça, donc du coup j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous plaire. Du coup être influenceuse, c'est cool parce que bah, des fois j'ai du matos gratuit comme ici, du coup c'est chouette. Enfin c'est pas tout à fait gratuit, je fais une vidéo qui en parle, etc. Mais bon, voilà. En revanche pour s'acheter à manger ou pour payer des frais de veto c'est plus compliqué, surtout quand on a 800 euros de, de veto sur son kitty chaton et que on fait rentrer 300 euros par mois. Les calculs sont pas bons Kevin. Donc si jamais vous voulez soutenir, bah pff, honnêtement faites-vous plaisir parce que c'est parce que la dèche. Donc vous pouvez donner mensuellement, vous pouvez acheter des goodies, vous pouvez acheter des nudes donc sur l'autre uTip, ça aussi c'est génial. Je sais même pas si le lien des, des nudes est dans les descriptions YouTube en vrai. Je vais vérifier ça, et puis je, si ça y est pas, je, je vais le mettre, monteur mon qui me juge sévèrement. Mais je, je crois que le lien des, du, du type de nude n'est pas dans les descriptions par défaut. Voilà, voilà, donc pareil, beaucoup de démarches artistiques sur les nudes, vous le savez, il y a des vlogs qui en parlent, j'ai fait plein de vidéos qui en parlent, enfin plein de vidéos, plein, plein de petites vidéos fragmentées, tout ça. Faites-vous plaisir, euh, moi ça me fera plaisir, parce que forcément je reçois les sous, et euh, ça me permet de, de survivre, en fait, ce qui, est, ce qui est quand même vachement chouette pour faire des vidéos peut-être en vie. Donc voilà, plein de cœur sur vos têtes, et puis euh, bisous les grenouilles. Ciao ciao